On a une cinquième branche qui est créée dans la sécurité sociale, mais qui va être gérée donc par la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie. Or, cette caisse, elle a été créée après euh, la canicule de 2003 et elle a été créée hors du champ de la sécurité sociale, euh, puisqu'elle est sous la tutelle de l'État et euh, elle est gérée, en fait, elle est gouvernée par un conseil euh, où il y a des syndicats, des associations, les conseils départementaux. Donc, on n'est plus du tout dans une gouvernance sécurité sociale. De la même manière, cette cinquième branche elle va être financée à 90% par la CG qui est de l'impôt et plus de la cotisation sociale. Donc on voit bien que là le gouvernement met en place en fait, un système à l'intérieur de la sécurité sociale qui est un autre système que la sécurité sociale, qui n'est plus de la sécurité sociale, qui est un système à l'anglo-saxonne, un système d'assistance en fait géré par l'État et financé par l'impôt. Quand on parle d'autonomie en fait, et de prise en charge de l'autonomie, c'est parce qu'on a fait une séparation entre ce qui relevait du soin, de la prise en charge du soin qui relève de l'assurance maladie, et ce qui relèverait de l'accompagnement aux soins, qui serait une autre prise en charge et qui, qui, qui est rattachée en fait à la perte d'autonomie. Pour la CGT, la perte d'autonomie euh, et donc ce qui relève en fait de l'accompagnement aux soins, là, ça doit être pris en charge comme le soin au titre de la maladie par la sécurité sociale, tout simplement, et donc financé par la cotisation sociale.